Bonjour à tous, vous êtes sur XboxLive.fr, on se retrouve pour une vidéo un peu tech. Il y a eu un débat euh, ce 1er octobre sur Twitter euh, sur une confusion euh, entre une Xbox One X et une Xbox One S, justement sur une vidéo tech euh, qui comparait les vitesses de démarrage. Et On a voulu justement vérifier les vitesses de démarrage des différentes Xbox One, donc Xbox One S et Xbox One X. Et pour ça, euh, eh ben on a pris nos plus belles Xbox One S et plus belles Xbox One X pour pouvoir comparer la vitesse de démarrage. Donc, les babettes euh, qu'on a pu prendre pour, euh, pour ce test sont les suivantes. Hop. Alors tout d'abord, une Xbox One S édition Minecraft qui a un disque dur d'un Teraoctet. Écoutez bien, c'est important. Ensuite, on a pris la Xbox One S édition Gears of War 4. Chose intéressante, elle a un disque dur de 2 Tera. Donc les performances peuvent changer. Et enfin, une Xbox One X, édition Gears 5. Voilà. Avec un disque dur d'un Octet, De toute façon, l'Xbox One X n'existe qu'en version 1 Teraoctet. Voilà. Donc, c'est parti. On va lancer ces consoles. Et on regarde ce qui se passe ensemble. Donc, première console, la Xbox One S édition Minecraft d'un Octet. On l'allume. Et c'est parti. On lance le chrono, bien évidemment. Donc, on attend un petit peu. Il hein, y a un... L'écran est un peu noir avant que le logo Xbox apparaisse. Voilà, c'est parti, logo Xbox. Donc là, la console charge. Hein. Comme vous l'avez déjà vu certainement en démarrant votre console. Donc là, on a suivi un protocole assez strict. Hein. Les consoles sont vides, il n'y a pas de jeu. Elles ont juste été démarrées, compte paramétré, premier démarrage et même version de mise à jour. Ça démarre, ça démarre. 40 secondes. On arrive à presque une minute. Et voilà. une minute 0,2 pour la première. Donc ensuite, on attaque... La Xbox One S édition Gears 4. Donc cette fois avec son disque dur de 2 Teraoctets. Regardez bien, il y a une différence. Voilà, donc ça charge, écran noir comme d'habitude. 10 secondes presque. Écran noir, écran noir, voilà. C'est parti, on a le logo Xbox One qui apparaît. Donc là, la console charge. On a l'habitude, on connaît. Toujours comme la première. De toute façon, pas de différence entre les deux consoles, hormis la taille du disque dur. Donc la taille du disque dur qui peut influencer justement la vitesse de démarrage. Entre un disque dur d'un Tera et deux Tera, la densité n'est pas la même, et donc les performances peuvent être différentes. Euh, on ne sait pas exactement quel modèle de disque on a dedans, il aurait fallu ouvrir les consoles pour ça, et vérifier quels sont les modèles, comparer les marques, les, les performances. Voilà, on y arrive, et... Hop, 53 secondes pour l'édition 2 tera de Gears 4 et c'est parti pour la Gears 5 donc cette fois la Xbox One X on démarre, on démarre donc cette fois la séquence de démarrage qui n'est pas la même on est encore sur l'écran noir et c'est parti voilà un petit démarrage un peu spécial pour la, pour la One X ça démarre. On attend. Sur ce fond vert Xbox One, en léger mouvement. Donc, pour les trois tests, j'ai arrêté le chronomètre exactement au moment où le, le début de l'interface apparaît. Parce que le reste du contenu, c'est du contenu qui est téléchargé, ce sont des images, des choses comme ça. Euh, donc la vitesse peut être différente d'une console à l'autre. Enfin, et au moment où on accède à ces informations-là sur Internet, donc euh, j'ai préféré couper vraiment au moment où on voit la première image euh, de l'interface. Et voilà, 1 une, euh, une minute et 15 secondes, donc pour euh, ça. Donc on récapitule, euh, la Minecraft 1 Tera à 1 minute 02, la Gears of War 4 avec 2 Tera à 53 secondes, et la euh, One X, euh, donc la seule One X de ce test là, en édition Gears of War 5 1 Tera, qui démarre en 1 minute et 15 secondes, donc euh, bah, étonnamment la One S démarre plus vite que la One X alors que cette dernière est censée être plus performante, enfin elle est plus performante que les One S bien évidemment, mais son démarrage est plus lent, euh, on n'a pas nécessairement l'explication, peut-être euh, le chargement qui est plus important, euh, en termes de quantité de données, peut-être un disque dur qui n'a pas les mêmes performances euh, que les deux One S. Euh, Quoi qu'il en soit, en tout cas, euh, on peut constater, euh, suite au débat qu a pu, euh, que les, certains ont pu suivre sur Twitter, euh, qu'effectivement, la, la OneX euh, démarre plus lentement que la One S, euh, peu importe les versions, en tout cas dans les deux versions qu'on a essayées, alors qu'effectivement, on imaginait le contraire. Voilà, bah écoutez, euh, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur XboxLive.fr pour d'autres vidéos. Allez, ciao